Bonjour à vous, bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne le Tarot des 5 soleils. Eh bien, je vous accueille là pour euh, voir euh, le thème, donc, du Sagittaire avec mes 12 maisons astrologiques. Alors, j'espère que vous allez très bien, je vous remercie de votre présence les amis. Eh bien, avant de commencer, disons, cette vidéo, si vous ne l'avez pas faite, regardez un petit peu là, juste ici. Il y a un point d'information concernant, disons, l'introduction hein, d'une euh, une vidéo qui est mise en ligne comme ça, de façon à ce que vous puissiez regarder un peu les grosses tendances, disons, de l'année. Vous verrez tout ça. Bref, alors, nous allons voir là, donc, votre thème de l'année 2019. Cher Sagittaire et ascendant Sagittaire, Et eh bien le Sagittaire naturellement, ça c'était la grande nouvelle de l'année. Jupiter naturellement est rentré dans votre signe, donc il est chez lui. Et la surprise donc de ce tirage, eh bien c'est tout simplement que votre carte, votre signe, est vraiment placé dans votre maison. Alors, autant dire que vous annoncez tout de suite la couleur. Je profite à fond de ma chance. Je le sens, je le sens et je le tiens. Je vais aller jusqu'au bout. Enfin, voilà. Donc, il y a tout de suite une puissance énorme là qui s'affirme, disons, en disant, je suis, j'ai, j'y vais et tout. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, on va commencer, disons, par votre maison 1 dans E. Euh, Toujours le côté, donc, c'est moi, qu'est-ce qui m'habite, euh, qu'est-ce que je peux donner, disons, dans cette année. Euh, mais vraiment, où est le, le feu intérieur en moi Eh bien, vous avez placé, donc, euh, sur euh, cette maison 1, c'est pour ça que je vous le faisais remarquer, eh bien, le fameux bélier qui, lui, est en maison 1. Alors, autant vous dire que, il y a quelque chose, tout de suite, disons, quand même de très logique et de très structure, structuré. Je commence, j'ai des idées, euh, je, je me sens investi quelque part d'un capital chance énorme où je peux changer les choses. Et effectivement, quand on se retrouve, quand on fait le tour et qu'on se retrouve dans votre maison, vous réaffirmez cette fonction de « je vais vraiment euh, investir mon année » au mieux, naturellement, hein, je l'espère en tous les cas, parce que, naturellement, vous avez toujours le choix de faire ce que vous voulez, disons, des opportunités que, qui, qui, qui, qui s'ouvrent à vous, hein, durant euh, toute l'année. et ben j'ai vu quelque chose, donc, juste après, sur la maison de là, euh, qui est donc votre lieu de vie, votre façon, disons, de gagner votre argent, euh, le, le rapport aussi, disons, que vous avez avec l'argent, etc. Et il y a quelque chose, disons, qui est assez particulier pour avoir, disons, le vent en poupe, comme ça, le feu intérieur, c'est que vous commencez tout de suite avec un grand, une grande forme de transformation avec la, la, la carte qui correspond, disons, à la fin d'un cycle, oui, là euh, quelque part en 2019 vous dites ah, allez chien. moi je pense que là euh, j'ai fait mon tour donc euh, du terrain et je pense que je vais peut-être aller voir ailleurs voir attention si c'est votre maison vous risquez naturellement euh, de prendre des travaux en considération et dire moi euh, le truc vieillot ça ne me plaît plus vous voyez et donc je veux faire quelque chose disons de, de neuf d'autre je veux transformer si vous êtes dans l'immobilier euh, il est fort possible que vous vous intéressiez aux vieilles bâtisses et également aux viager pourquoi pas ou que vous travaillez avec des notaires parce que là, dans le côté, disons, euh, capital intérieur, banque ou enfin tout ce qui se signe à l'intérieur, il y a une carte, disons, de justice dans le sens ou vous aurez peut-être beaucoup de papiers à signer si vous êtes dans ce genre de démarche, naturellement. Bah, si, si ça correspond, disons, à parce que vous, vous voulez, euh, admettons, euh, euh, faire euh, du neuf dans votre vieille maison, quelque part, vous rénover quelque chose, euh, il est fort possible que vous demandiez donc un, un prêt, et donc que vous alliez voir euh, donc, les banquiers et que vous signiez des contrats. Vous voyez, hein, ça c'est à adapter naturellement. Hein. D'accord Ensuite, hein, dans la maison 3, qui concerne, disons, les relations avec euh, ben, la famille, ses proches, même voir son quartier, et tout, enfin, euh, le, le coup de main, euh, c'est vraiment, disons, le côté euh, euh, pratique. En général, ce sont des voyages même qu'on fait dans la journée, hein, donc pas non plus très, très loin de, de chez vous hein, par rapport à ça. Eh bien, euh, là, à nouveau, euh, je, je vois, en, en, en continuant ça, disons, hein, par rapport, disons, à, à, à votre... À, au, au fait que vous pouvez vendre, c'est là ça correspond également, malgré tout, disons, à une forme, disons, de, de notaire. Alors, est-ce que vous avez un notaire euh, qui... c'est quelqu'un, disons, qui... Dans votre entourage, plus que le notaire, c'est quelqu'un plutôt, je vais dire, qui expertise. En tous les cas, toujours est-il, c'est un conseil, disons, des cartes, euh, très sérieux au départ, où on vous dit, euh, faites toutes les choses euh, sérieusement, euh, place chaque chose à sa place. Et peut-être que tu as un conseil euh, valable, naturellement. Hein. Il faut que ce soit, disons, quelqu'un de renommé. Là, c'est le soleil, donc c'est quelqu'un qui est renommé, qui a vraiment pignon sur ruche. Et ma foi qui pourrait peut-être bien vous conseiller concernant, disons, les, expert les expertises, quelles qu'elles soient. Hein. D'accord Ensuite, nous allons aller dans la maison, votre foyer, euh, et bien là on s'aperçoit qu'à nouveau il y a quelque chose disons il y a pouh, ça, il y a énormément euh, de changements il y a beaucoup de discussions il y a beaucoup disons de projets euh, il y a un partage qui est énorme on dirait que quelque part tout le monde a la parole là quand même ça fait un couple ça c'est Mercure voilà, dans votre foyer et naturellement, les, les enfants ou l'épouse, ben, ou l'époux, ils sont naturellement concernés. Et là, on voit qu'il euh, y a un... Une, une, C'est Vénus, hein. Donc, vous imaginez dans la maison de l'amour, Vénus, donc, avec euh, cette capacité, disons, d'échange, de discussion, de, euh, de, de, de, de faire des projets. Il y a quelque chose, disons, qui se qui se fait vraiment à deux, hein. euh, Mercure, c'est Hermès, et Vénus, c'est Aphrodite, donc il y a le côté hermaphrodite dans le sens où, euh, de, si on parle de couple, il y a une, une, une fusion, il y a une fusion, vraiment, il y a une, une fusion d'âmes, hein, où les deux font un, où il y a vraiment une, un consensus, mais vraiment amoureux, un échange qui est tout à fait lumineux. Alors, Entretenez naturellement ça parce que sincèrement c'est une force qui va vous accompagner toute l'année. Il est fort possible parce que Mercure naturellement apporte énormément de nouvelles et de nouveautés avec ce soleil qui est juste à côté. Il est fort possible que dans vos petits déplacements comme ça, si vous êtes célibataire, vous rencontrer, disons, euh, quelqu'un euh, qui vous convienne, mais tellement, mais tellement, tellement, et voilà, c'est quelque part, c'est le, le truc, oh, voilà, on s'est trouvé, on s'est trouvé, c'est quand même assez, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Et alors, là, après, on part, disons, dans les affaires courantes, avec euh, le signe de la balance, donc là, on est, en, on est en, dans la maison de, de la santé, de, de toutes les choses qu'on a à faire, disons, concernant disons, le, le quotidien, le courant, voilà. Euh, eh bien, c'est une maison aussi qui est mercurienne, hein, d'accord Donc, vous voyez, c'est des choses qui concernent, des démarches qui concernent la maison, hein euh, donc euh, prenez, euh, faites-le peut-être à deux, hein, ou euh, si vous êtes occupé, peut-être à tour de rôle. Vous voyez ce genre de choses de façon à pouvoir euh, fonctionner quelque part à deux. C'est un petit peu le un peu le conseil là que je vois jusqu'à présent, hein, vraiment de faire euh, de faire euh, main dans la main hein, avec le cœur, hein, ça se voit. Hein. Et ensuite. <rire> Alors dans la maison, naturellement, que ce soit du partenaire, du couple, de l'autre, hein, pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'aussi il y a euh, le signe du taureau et là, ça, ça représente ici naturellement l'amour, l'amour qui se pose. C'est fort possible même qu'il y ait, comme c'est placé, disons, vous voyez, une demande en mariage ou, ou si vous êtes installé quelque chose, disons, de, tout d'un coup de plus sérieux, quelque chose, vous voyez, là c'est signature, qui est s'officialise voilà voilà, quelque chose qui peut s'officialiser c'est voilà ensuite on part dans la maison neuve, donc qui est votre maison cher Sagittaire et nous avons là le signe du Sagittaire donc vous êtes comme je vous l'ai bien montré tout à l'heure positionné chez vous vous êtes bien campé chez vous. vous ça veut dire tout simplement que vous savez ce que vous voulez et vous êtes bien bien posé moi, ce qui me plaît dans cet entourage quelque part, c'est que vous êtes entouré là de deux cartes euh, qui sont, euh, euh, comment on va dire, euh, extrêmement euh, quelque part euh, féminines dans le sens où il y a un effort, euh, un accompagnement féminin, quelque part qui tempère euh, votre excès d'enthousiasme. Donc, il y aura quand même euh, des situations où une personne à côté de vous qui pourra euh, réguler votre enthousiasme, votre feu vraiment intérieur qui est là, qui est complètement débordant. Euh, dans euh, cette... Euh, pour vous limiter, ça attend, hein, que vous partiez pas dans des sphères inimaginables. Hein. Euh, en, dans la maison, disons, de la carrière, il y a du changement, voilà, du changement et naturellement, bah, vous allez chercher un petit peu ce que, comment vous pouvez vous positionner en mieux, euh, vous allez chercher quelque chose vraiment qui vous convient, hein, si vous changez, certainement, il va y avoir même des demandes de promotion, avec ça, naturellement, c'est fort possible qu'il y ait des promotions. Je voudrais vous faire remarquer que c'est la carte 10, donc c'est la carte de la Vierge, hein, et ça, c'est la maison 10, pour vous montrer à quel point, disons, les choses, quelque part, sont placées à leur place. Donc, il y a vraiment euh, quelque chose de régulier, euh, c'est mis dans l'ordre, euh, les passions, elles sont un petit peu euh, parfois euh, rafraîchies, on va dire, de façon à ce que vous ayez toujours les pieds sur terre, hein, vous puissiez, disons, toujours euh, euh, avoir une excellente vue, hein, euh, analyse de ce qui se passe, radiographie, de ce qui se passe, disons, euh, sur votre plan de vie. Ensuite, nous allons aller hein, ici dans la maison du verseau on sait bien que le verseau bah, c'est une nouvelle ère donc c'est une nouvelle façon de fonctionner ça peut être un nouveau pays à ce moment là vous voyez un nouveau un, un couple naturellement qui se forme sachant que le verseau naturellement euh, c'est le côté aussi union hein, N'oublions pas là, il y a quand même la Balance hein, qui est un signe d'air aussi. Là, c'est l'élément air, hein. et donc euh, il est fort possible, disons qu'il y ait des vraiment euh, des, des arrangements et que l'un aille peut-être habiter chez l'autre hein, si euh, vous êtes comment ça s'appelle, vous vous mettez en couple, hein, par exemple. Il peut y avoir également ce genre pour les affaires, ce genre d'arrangement euh, concernant, disons, les affaires. Hein. Écoute, toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça, mais il y a quelque chose d'extrêmement, disons, euh, carré. Tu as ta partie et j'ai ma partie, parce que là, il y a quelque chose, en tous les cas c'est le conseil, hein, de façon à ce que chacun soit complètement responsable de sa partie. C'est vraiment très, très ordonnant, hein, ce, ce, ce jeu de cartes tel qu'il arrive. Et donc, dans la dernière maison euh, donc, euh, qui clôture tout ça, eh bien, il y a, euh, regardez comme c'est magnifique, le cancer naturellement placé ici dans cette maison d'eau euh, peut peut-être nous faire supposer, disons, à une renaissance, hein, que ce soit, disons, sans, tant, sur, tant sur le plan matériel, c'est une carte qui est riche, naturellement, hein, sur le plan peut-être spirituel, hein. ou alors tout simplement, disons concrètement, le mariage, et voilà, et le bébé qui va avec. Mais écoutez, mes chers hein, sagittaires, hein, euh, c'est une... Euh, c'est une... C'est un thème qui est très clair quelque part. Naturellement, vous avez euh, de l'aide avec ce fameux Jupiter pendant un an. Un an Jupiter, naturellement, c'est une planète qui veut dire justice. On remet de l'ordre. On est en ordre. Donc, suivez bien les conseils donc, de cette planète hein, qui prône également euh, la bonté, l'ouverture de cœur, l'amour et la capacité, disons, de se déplacer, d'aller vers d'autres choses également. Voilà mes amis, et eh bien j'espère que cette vidéo vous aidera hein, à profiter au mieux des opportunités que vous offriront, donc ça vous offrira cette année 2019. Euh, donc euh, n'oubliez pas d'aller voir euh, la petite euh, vidéo là qui concerne votre signe jumeau et c'est le Capricorne incroyable hein? mais oui hein? c'est le Capricorne hein? bien sûr hein? parce qu'il euh, faut un petit peu de de raison pour autant de feu vous voyez Eh hein? bien mes chers amis Sagittaire et ascendant Sagittaire hein? Euh, je vous retrouve sur mon site si vous voulez voir euh, naturellement, disons, les services hein, que je vous offre. A tout de suite. Hein, et je vous like les amis.